Vous me quittez déjà sans entrave Mon destin est fini ici, en Angleterre. Je dois retourner dans mon monde. suis Azeroth la... Oui. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et encore merci d'avoir nous qu'il en Angleterre. On espère ne pas vous le voir trop vite, en tant Je, Je l'espère aussi. Au fond de cette boîte, chante sa ville, chante sa vie, qu'est-ce qu'on sait Au fond de cette boîte, chante sa ville entre lui et des arômes